Le prix Rosine Berrier est porté par Savoie Biblio en partenariat avec le Salon du Livre d'Hermillon et l'association Le Colporteur, puis la librairie des Déliv... Délivrez-vous de Saint-Jean-de-Maurienne et la librairie Garin de Chambéry. Elle propose 12 titres ancrés dans un territoire et ce prix a une valeur de 2000 euros. A une valeur de 2000 euros. Les titres sélectionnés sont parus entre octobre 2020 et novembre 2021. 115 bibliothèques participantes en 2021. Le comité de sélection est composé de bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau des bibliothèques partenaires de Savoie Biblio, de trois représentants de Savoie Biblio et de Céline Aguetta, chargée de mission au colporteur. Les réunions s'échelonnent de mars à novembre à raison d'une fois par mois. Chaque bibliothèque reçoit un lot de six titres à lire et à faire lire aux, aux inscrits. Et douze titres pour les bibliothèques qui travaillent en réseau. Les douze titres sont enregistrés par l'association Les Donneurs de Voix au format DESI et sont donc accessibles sur la base EOL de l'association Valentin à pour les personnes qui ont des difficultés de lecture. Le prix est remis au Salon du Livre le samedi. Oui, le je samedi te laisse euh, le... Pour le présenter. Donc, le Salon du Livre d'Hermillon aura lieu les 8 et 9 octobre 2022. Et effectivement, le prix Rosine Perrier sera remis euh, le samedi 8 à 18h. Alors, il faut savoir aussi que Savoir Biblio et l'association Le Porteur proposent aux bibliothèques participantes de recevoir le vendredi, la veille donc, du salon, le vendredi soir, un des auteurs, euh, qui, qui sont tous invités, hein, les douze sont tous invités, un des auteurs qui seront présents à l'occasion du salon du livre. Un gros événement aussi qui aura lieu à l'occasion du salon du livre, c'est le samedi matin, un gros événement, oui, événement, une grosse rencontre, le samedi matin à 11h, avec tous les auteurs de la sélection présents. Et c'est une rencontre littéraire, qu'on appelle l'apéro-littéraire, qui est ouverte à tous et qui est vraiment intéressante, parce qu'on découvre les écrits et les auteurs, leur... Et euh, je me suis... Donc, euh, le samedi matin aura lieu aussi également l'apéro littéraire à 11h. Donc, l'apéro littéraire, c'est quoi C'est tous les auteurs invités au, au Salon de livre, tous les auteurs de la sélection, du prix Rosenperrier vont parler euh, de leurs livres et de leurs écrits. Ce sera un, un débat animé par euh, un médiateur ou une médiatrice. C'est ouvert à tout public. Et le samedi soir, euh, l'événement phare, la remise du prix à 18h. À cette occasion, euh, euh, donc les, les, les auteurs euh, du, de la sélection euh, dédicace font leur livre tout le week-end également, aux côtés d'autres auteurs, illustrateurs, auteurs jeunesse. Euh, voilà. Il y aura également des expositions, des animations, un spectacle, tout un tas de choses à découvrir pendant ce salon.